Tiens je t'en fous Ouais la petite surprise c'était vraiment on s'y attendait pas sur le bord de la route C'est toujours comme ça on va dire Ouais c'est sympa ça. ça faisait longtemps ouais, tu ça, ça rappelle le premier épisode C'était quoi un pèse quelqu'un ou un, un pèse personne Pèse quelqu'un Ouais C'est plus un quelqu'un celui-là Allez, go, c'est parti. Il n'y a pas de verre à bière euh, Le verre à bière, c'est le côté à côté, je pense. On n'a même pas dit ce que c'était. Ouais, c'est vrai Tu nous, là On est chez Léona Donc, c'est un, un bar-restaurant qui était au bord de la route. Ouais, c'est toi qui dis déjà trop Ouais, oups. Continue Ouais, donc je ne Je sais pas si on est déjà eu droit pour l'instant mais je ne sais pas si ça arrive à le prendre à la caméra. Voilà. Donc euh, de l'électricité. Il n'y a plus d'ampoule, il n'y a plus de câbles par contre. Euh... L'électricité là. Donc c'est pas abandonné là. Mais euh... c'est pas bien entretenu. Hein, si c'est pas abandonné. Donc là, on doit être euh, à l'étage des chambres. Ce qu'il en reste, c'est plus rien. Il ne reste plus grand-chose. Donc là, ça doit être une chambre. Bon, donc il ne reste plus rien. Bon, les chaises. Les chaises, c'est toujours ce qui reste. Et puis ce qui est euh, difficilement démontable. Ouais. Ouais. millions euh, bah, euh, on s'y attendait pas on est rentré euh, ce qu'il y a de marrant c'est à chaque fois on trouve des endroits difficiles pour rentrer et en fait euh, quand on passe par l'autre chemin c'est tout simple donc là on a une escaladée là bas il y a deux mètres à gravir alors que là c'est plat donc euh, sinon ben bah, euh, c'était un bar voilà rien à bah, restaurant. De plus. ouais bar rest euh, resto je sais pas peut-être bien hôtel sûr. Euh, bon après il n'y a rien d'autre à rajouter il reste deux trois trucs voilà. Bon, bah allez, prochain épisode Allez, au prochain épisode